réalité, c'est une sorte de d'ivresse qui a eu euh, qui a donné lieu, pour moi, à ce à ce projet et à cette écriture, en fait, parce que j'avais commencé à écrire euh, cinq ou six histoires euh, qui étaient de la même euh, de la même dimension et c'est à ce moment-là j'ai eu l'idée d'en écrire 500 et euh, il y a eu une grande exaltation en écrivant ces histoires il y a eu une sorte d'ivresse de voir euh, euh, tous ces personnages surgir et justement ces personnages qui ne sont pas soi-même qui aucun n'est ces personnages qui ne sont pas soi-même c'est à dire qu'on sort un peu de la problématique française à mon avis usée et sotte, qui consiste à penser qu'on retrouve toujours l'auteur derrière ces personnages euh, ce fut dit euh, pour Madame Bovary et moi, alors que Flaubert n'a jamais prononcé cette phrase. Et donc, moi, je pense qu'on peut parler des autres. Je, peux penser, je pense qu'on peut aller vers les autres, qu'on peut euh, susciter des vies qui ne sont pas la sienne et même les imaginer voilà euh, de toute façon je pense qu'il y a une, euh, une façon aujourd'hui euh, dans l'espace le, général médiatique ou, ou pas médiatique de ne parler que de soi et de ne faire que comme s'il y avait que des gens pareils à soi qui existaient c'était tout à fait euh, tout à fait évident pendant euh, cette histoire de pandémie euh, où la, il y avait des dans les sur les chaînes euh, d'information euh, des gens qui vivaient dans une certaine classe sociale et qui pensaient que tout le monde Vivait dans la même. C'est-à-dire, il y avait des mines catastrophées en disant le soir, il y a un couvre-feu à 8 heures, on peut pas aller au restaurant. Euh, et après, euh, au bout d'un certain nombre de temps, il regardait un sondage. Et il disait oui, mais 65% des, des Français sont favorables. Ben, C'est-à-dire que les, les, les, les gens à 80% euh, à 8 heures du soir ils sont chez eux et ils sortent pas pour aller au restaurant. Voilà. Donc, il euh, y, y a eu cette ivresse euh, dès le début et je dirais que ça n'a pas ça n'a pas arrêté. En même temps, euh, quand les histoires se multiplient il y a quelque chose qui se passe sur le plan du fond c'est à dire qu'il ya quelque chose euh, il ya quelque chose de différent euh, ce n'est plus la même chose c'est à dire que si c'était un livre avec 100 euh, histoires ça aurait pas le même intérêt euh, je pense que là euh, bon si tout va bien je pense en écrire cinq volumes mais d'ores et déjà je pense que c'est euh, je pense que c'est une œuvre dans laquelle on peut euh, on peut se perdre et c'est une œuvre dans laquelle euh, on peut rester longtemps c'est à dire quand même temps euh, un, un seul des livres le, celui que vous voulez à la rigueur euh, le dernier est plus et euh, évidemment plus en en adéquation avec l'époque notamment avec euh, le blackout qu'on a subi avec notre époque avec euh, évidemment les, les, le premier de 2007 donc ça suit un peu l'évolution des gens les, les, les jeunes de 2007 ont rien à voir avec ceux de 2022 euh, mais euh, ce que je veux dire c'est que c'est un objet c'est à dire que avec cet objet euh, vous pouvez le garder euh, un peu comme un rubis cube éternellement parce que si vous prenez le livre et que vous lisez une histoire de temps en temps au hasard vous pourrez le faire toute votre vie parce que euh, cinq ans après avoir lu une histoire vous l'aurez oublié voilà donc euh, ça peut être lu comme un livre euh, normal ou ordinaire dirais-je en le lisant du début à la fin euh, mais c'est c'est une œuvre qui peuvent être qui peut être lu euh, n'importe comment euh, même les trois volumes on peut les lire, euh, on peut passer de la première histoire du, du premier volume à la douzième du troisième, ça n'a aucune importance. Je pense que c'est ce qui fait l'originalité euh, de, de ce livre et euh, voilà, je pense avoir touché quelque chose de nouveau avec euh, cette forme-là. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de formes nouvelles au, à, notre, à notre époque sur le plan littéraire. Je pense que c'est une forme nouvelle et qu'on n'a pas, qu pas encore bien compris à ce sujet-là. Qu'on n'a pas encore bien compris en quoi une multitude d'histoires euh, ont changé de forme. Ce n'était plus du tout la même chose et qu'à partir d'une certaine masse, ont changé de structure. Nihiliste, je ne pense pas, mais euh, je pense que la morale n'est pas lieu du tout de la littérature. Euh, alors je pense pas euh, que c'était gide qui avait dit je crois on fait pas de littérature avec de bons on fait pas de littérature avec de bons sentiments ce qui est faux parce que vous avez hugo euh, par exemple avec les misérables il', il sait les bons sentiments il fait la littérature sublime non je pense que pour moi ça n'a pas de ça n'a pas ça, la question se pose pas si vous voulez parce que euh, là on n'est pas pour tirer une morale de la vie euh, on est pour voir la vie telle qu'elle est je pense plutôt que ça sera de ça mes histoires et dans la vie telle que vous la voyez il n'y a pas de y a pas de morale c'est comme ça les choses se passent comme ça euh, je pense qu'on est dans une, une époque euh, euh, profondément euh, violente alors je sais pas si elle est morale mais elle est d'une violence extravagante une violence dont on s'est même pas rendu compte je pense notamment aux jeunes euh, pendant cette pandémie, d'ailleurs, le livre se commence par, euh, par ça c'est l'histoire d'un jeune homme. Euh, on n'a pas euh, encore euh, pris euh, les dimensions, la dimension de ce qu'a provoqué euh, ce, euh, cet enfermement qui a eu lieu. Je pense que ça va se, se, ça va se prolonger sur tout le siècle et au-delà, parce que même les gosses de deux ans ou de un an l'ont subi. Euh, on ne sait pas du tout. C'est quelque chose qui modifie l'espèce humaine parce que c'est toute l'espèce humaine qui a été touchée. Euh, c'est un des rares événements mondiaux euh, qui a touché parce que même les guerres mondiales n'ont pas touché tout le monde. Là, ça a touché tous les continents. Euh, je pense que ça a été d'une violence extrême, ça a été d'une violence sociale, ça a été d'une violence dans les familles avec, euh, avec les morts euh, qu'il y a pu avoir. Ça a été aussi une violence euh, dont on n'a pas parlé. C'est les violences conjugales, les violences sur les enfants. Euh, les violences sur les enfants ont dû être gigantesques. On a euh, on a euh, mesuré une augmentation, mais à mon avis pas jusque euh, jusqu'à la réalité. Je pense moi que mes livres sont ni cruels ni, ni sympathiques ni pas sympathiques. Ils sont d'une extrême violence. Je pense notamment que que ce tome-là, euh, le, le microfiction 2022, est une violence extraordinaire. Euh, mes, mes livres sont de plus en plus violents. Euh, C'est une violence sociale plus qu'une violence euh, plus qu'une violence à coups de couteau ou, à, ou avec des armes je pense que la société devient de plus en plus violente et le monde plus violent alors c'est pas aujourd'hui que je vais vous l'apprendre avec la guerre en Ukraine mais je parle même en temps de paix on est dans un état euh, le, le monde est dans une violence extrême vous ne pouvez parler que de ce qui existe euh, voilà et moi je suis quelqu'un qui existe aujourd'hui euh, je, ne suis pas, euh, je ne suis pas nostalgique des voitures à chevaux. J'ai horreur euh, euh, de, mm, des gens qui essaient de, qui, qui, qui écrivent toujours avec euh, le rinceau à portée de main. Moi, je, je vais dans l'époque euh, et l'époque me touche aussi. Euh, je la prends, je bouge de chez moi je vois des gens je vois du monde euh, pendant cette pandémie je suis allé voir euh, je suis allé auprès des choses pour pour pour aider les, les, les pour aider les gens quand il y en avait besoin comme beaucoup de gens ont fait donc euh, moi je vois les choses comme elles sont je vois le monde comme il est euh, par, parfois à la limite en me déplaçant quand j'avais fait le livre sur strauss j'étais allé en afrique J'étais dans le village de Nafissatou Diallo où personne n'était allé. Tout le monde a parlé d'elle sans aller dans son village, sans aller voir son frère. Je crois qu'il y a que les avocats de Noumis de, de Roscane qui avaient envoyé du monde. C'est au bout du monde, mais personne n'y est allé. Tout était. Euh, je sais pas. Là, je suis allé en Pologne, par exemple. C'est à côté de Paris. C'est à 2 h 30 de Paris. Je suis allé. Euh, je vais un peu partout. Euh, je suis pas un grand voyageur, mais j'essaie. Je, quand... Enfin, c'est même pas un essai, c'est que. Je vois les choses. Par exemple, vous savez, on avait parlé des, des, des camps. de. Plus, on n'appelait pas ça les migrants, mais les émigrés ou les migrants, d'ailleurs, déjà. C'était il y a quelques années. C'était Porte de la Chapelle. Vous avez des journalistes qui en parlent toute la journée. Ils n'ont pas pris le métro jusqu'à Porte de la Chapelle alors quand vous allez par de la chapelle, que vous voyez cette voie de chemin de fer désaffectée avec des petits gosses qui, qui marchent dans la boue, vous dites où sont les millions dont ces gens-là profitent Voilà, c'est tout. Pas, ça n'a rien d'une réflexion politique. Simplement, on peut aller voir les choses en bas chez soi. Quoi. Et je m'inscris dans le plus grand naturel possible dans l'écriture. Je ne suis pas dans l'affectation, je ne suis pas là pour donner de moi une image favorable, je ne suis pas là pour donner une image de moi noble, esthétisante comme d'aucuns. D'ailleurs, plus les gens se donnent une, une image favorable et esthétisante, plus les, les auteurs sont médiocres. Vous n'avez aucun grand écrivain euh, qui n'est pas allé dans cette époque même proust est allé dans cette époque parce qu'à l'époque les, les, les sujets dont il parlait étaient complètement plus que tabou euh, je parle de l'homosexualité qui court dans toute la recherche puisque tous les personnages sont homosexuels à part le duc de guermantes et le narrateur euh, homme et femmes voilà euh, et je parle de joyce aussi joyce qui a été euh, voué au gémonie etc etc euh, donc voilà euh, moi je dirais que euh, il j'ai une attitude euh, c'est pas que je suis sans tabou ce que j'y pense même pas je pense pas euh, qu'il y ait des limites pour moi quand je quand j'écris qui a changé le, le monde en fait c'est les réseaux sociaux alors c'est les réseaux sociaux même pour ceux qui n'y vont pas le monde a été complètement modifié par euh, par ça ça a été euh, euh, ça a été euh, comme de passer euh, la, de la lampe à pétrole à l'électricité euh, pourquoi je ne sais pas pourquoi c'est à ce point là je n'en sais rien euh, ce qu'il y a, c'est que vous avez une jeunesse aujourd'hui qui n'a plus... Euh, euh, il doit y avoir un grand décalage entre elle et même la génération... Enfin, je veux dire la génération qui a 15 ans, il doit y avoir un grand décalage entre la génération qui a 30 ans. Parce qu'ils n'ont pas du, du tout la même jeunesse. Parce qu'ils ont... D'ailleurs, ça se trouve dans les processus connectifs, parce qu'on a toujours dit que, par exemple, quelqu'un qui lisait un texte euh, sur un support numérique et sur un support écrit, sur un support écrit, il euh, écrit sur le papier, il retenait mieux. Mais sur la jeunesse, ça marche pas. C'est pareil. Euh, et ça, on, en sort... on ne sait pas, mais je pense qu'il y a eu une grande modification à cause de ça. Il y a aussi quelque chose dont on ne parle pas, c'est le fossé euh, social qui s'aggrave. La ce que Chirac a appelé la fracture sociale, il y a, il y a 18 000 siècles euh, qui s'aggrave, qui s'aggrave, qui s'est aggravé avec cette pandémie, par exemple, euh, entre les gosses qui ont pu, euh, euh, qui n'ont pas décroché scolairement, euh, qui se passe avec euh, à tous les niveaux, je le vois à euh, à tous les niveaux, socialement, il y a de plus en plus d'écarts et, et ça se joue sur le plan de la culture, c'est-à-dire ça se joue sur le plan de l'être humain. Euh, et le plan de la culture, quand on parle des enfants, ça, veut, ça joue aussi sur le plan de l'intelligence. Et on s'aperçoit que c'est la première fois depuis que cet indice existe que le QI euh, a baissé de, de, de, de, je crois de 10 ou 15 non a baissé de 10% en 15 ans euh, c'est euh, alors euh, je vous assure ça va pas durer parce qu'on va changer les normes mais euh, ce que je veux dire c'est que il euh, ya y a vraiment un grand écart entre ceux qui possèdent le savoir et ceux qui vont plus le posséder et on est dans une société euh, qui est très avantagée par les gens qui ne possèdent pas le savoir parce Que d'abord ça ne revendique pas, et puis euh, il y a toujours des tâches euh, à, leur, euh, à leur faire accomplir. Voilà, et moi je sens ce, ce fossé de plus en plus euh, important. Mais euh, moi je vous parle de ça, il n'y a pas que ça, hein. mais c'est ce qui me vient à l'esprit. <rire>